On a tous besoin des services d'une bonne mutuelle. Aujourd'hui, je vous emmène bosser chez MBA Mutuelle, une entreprise de proximité qui recrute des conseillers pros. Suivez-moi Bonjour Bonjour Bienvenue chez MBA Mutuelle. Je suis Stéphane Aubray, directeur général. Merci Stéphane. Alors, il paraît que MBA recrute et que tu as un job pour moi. On en parle autour d'un café Avec plaisir. Suis-moi. Bon Stéphane, merci beaucoup pour le café. Explique-moi ce que représente aujourd'hui MBA Mutuel, sachant que je vous connaissais avant sous le nom de Radiance, c'est ça Tu as complètement raison. Nous avons repris les clés de la maison en 2016 et donc depuis nous sommes MBA Mutuel, mais avant nous, avant, nous avons donc 70 ans d'expérience derrière nous. D'accord. Et tes chiffres clés aujourd'hui mes chiffres clés, c'est à peu près 53 millions d'euros de chiffre d'affaires en santé. Nous avons 200 collaborateurs qui s'affairent au quotidien pour la dynamique de l'entreprise et nous recrutons entre 20 et 25 collaborateurs pour pallier à nos besoins en matière de ressources humaines. Et alors justement, tes actualités, elles sont liées à ces recrutements, ah, c'est ça Je suis ravi de te voir aujourd'hui puisque je recrute des conseillers ou conseillères mutualistes auprès des travailleurs indépendants ou chefs d'entreprise. Et ce job, il consiste en quoi en fait ce job il est important puisque c'est le premier élément de l'écosystème MBA mutuel. Donc ce job il consiste à aller sur le terrain, à aller voir des artisans, des commerçants, des professions libérales, faire un audit de protection sociale et apporter les solutions complémentaires qui vont bien en matière de euh, mutuelle, euh, prévoyance, retraite et, et épargne et tout, toutes les, les prestations qui vont bien pour le chef d'entreprise. Et alors les qualités qu'il me faut si moi je rejoins ton équipe ah bah, Si tes qualités sont conformes à nos valeurs, ça me va impeccable. Euh, engagement, responsabilité, simplicité. Ni l'une ni l'autre, nous sommes une mutuelle, à but non lucratif. Conseil, mais ça n'empêche pas de vendre. Autonome, ce sont nos adhérents qui sont indépendants. Régionales, parce que nous souhaitons être proches de nos adhérents. Les deux, tout ce qui contribue au bien-être de nos adhérents nous convient. Stéphane, merci beaucoup pour la découverte de l'écosystème MBA Mutuel. Bon, moi j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre les équipes de MBA. N'hésitez pas, postulez. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Je suis ravi de vous avoir fait découvrir MBA Mutuelle, une entreprise à taille humaine, une PME qui joue la carte de la proximité. Pour la petite confidence, ils ont même un projet de nouveau siège social à Rennes. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et à bientôt pour des nouvelles aventures de job. Ciao